Bonjour et bienvenue sur La Clé des Ondes. Vous nous écoutez dans ce point chaud, ce rendez-vous avec l'actualité sociale sur le monde des femmes à Bordeaux, le 90.10, ou sur notre site LaClédesOndes.fr, mais également sur notre page Facebook où ceux qui sont connectés peuvent voir en même temps la vidéo que l'on fait avec michael Casimir, qui est notre invité. Bonjour. Bonjour, Olivier. Bonjour. Alors euh, Mickaël, tu es à Sud Santé Sociaux et au centre hospitalier de Libourne. Cette semaine, il y a une mobilisation forte, très forte dans le domaine hospitalier. Une mobilisation qui revient assez logiquement après déjà une mobilisation qui avait précédé l'épidémie. Et puis, des tonnes et des tonnes d'applaudissements durant toute la période de confinement. Alors, il faut voir maintenant comment la population va soutenir également cette mobilisation. Bien sûr, tout ça est en lien avec le Ségur de la santé qui doit se dérouler là également. On va y revenir, mais euh, deux mots peut-être avant avant de, de démarrer ce, cette partie revendicative. Juste avant cet entretien, euh, tu me disais que on, tu vis quand même un moment qui est extrêmement fatigant, extrêmement intense, galvanisant quand même. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter à quoi ressemblent tes journées et en quoi c'est galvanisant ben ouais, Effectivement, au niveau syndical... Euh L'activité est assez intense parce que beaucoup de choses bougent euh, à l'hôpital. Euh, les directions euh, profitent de l'instant, euh, on va dire l'instant de sidération que tout le monde vit pour euh, ben, parfois euh, passer des restructurations qui n'osaient pas passer auparavant. On a beaucoup de retours euh, de nos camarades euh, sur tout le territoire national qui vont dans ce sens-là. Euh, Libourne ne fait ce pas forcément euh, exception à la règle, euh, puisque bon là, on, on a des collègues qui nous font remonter depuis quelques heures, euh, quelques jours, euh, qu'il y a effectivement des tentatives de passer des nouvelles organisations de travail. Euh, comme Ça peut être en force, on va, on va voir. En tout cas, euh, c'est des, des retours que l'on a. Donc, nous, on reste vigilant sur le terrain. Et donc, euh, aussi, beaucoup d'activités, parce que, euh, parce qu'il y a, y a la réglementation qui, qui s'adapte à la situation et, et ce sont des changements euh, de jour en jour quoi, quoi qui apparaissent donc euh, donc euh, là pareil il faut qu'on reste vigilant euh, et, et regarder un peu ça dans le détail donc il y a beaucoup d'explications euh, en direction des collègues avec des tracts en tout cas pour nous sud avec des tracts qui sont assez euh, assez euh, euh, renseigner renseigner, etc. Donc, c'est vraiment du travail de fond que l'on fait. Et du coup, ben, derrière, il y a les distributions. Comme ce sont de gros établissements, ben, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Et puis, le revers de la médaille de tout ça, c'est qu'on ben, a de plus en plus d'agents qui, qui reconnaissent notre travail de terrain. On occupe beaucoup le terrain, donc les collègues viennent de plus en plus nous voir. Et bon, voilà, c'est double de travail. Enfin, ça, c'est... Bon, tu, tu me demandais quelles étaient mes journées. En ce moment, c'est plutôt des journées de 10h, heures, 11h, heures, voire plus de, de travail syndical. Quoi. Ah ouais. Et, et euh, du coup, on voit en encore plus euh, l'intérêt euh, du, du syndicat euh, dans cette période. Alors, on va voir comment le syndicat et les syndicats arrivent quand même à se faire entendre aussi dans une période particulière. Euh, J'aimerais avoir... Euh, par ailleurs, ton, ton sentiment aussi, euh, parce qu'on l'a un petit peu entendu, mais euh, savoir comment toi, en tant que eh ben, membre d'un hôpital, tu entends le fait, tu entends les mots du président qui dit... Il n'y a pas de rupture, il n'y a pas eu de rupture de masque. Euh, je vais relire sa phrase exactement parce que tu l'as vu ou tu l'as entendu et, et on a pu voir des fois, on regarde juste le titre des articles qui passent sur les pages Facebook, mais c'est important d'entendre toute la citation. Il y a eu une doctrine restrictive pour ne jamais être en rupture que le gouvernement a prise et qui, je pense, était la bonne. Il y a eu ensuite un approvisionnement renforcé, une production renforcée et nous n'avons jamais été en rupture. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a eu des masques, qu'il y a eu des tensions c'est ça qu'il faudra regarder pour le corriger. Toi, quand tu as vu ces déclarations là, qu'est-ce que tu as ressenti bah, Moi, je pense que c'est fallacieux. Quoi. Ce sont des propos fallacieux euh, qui ne décrivent pas forcément la réalité de terrain. Euh, nous, ce que l'on sait, c'est que je crois, euh, si mes souvenirs sont bons à la troisième semaine après le début du confinement, on a eu un week-end en fait où les cadres se sont demandés, les cadres de, de l'hôpital, hein, certains cadres de l'hôpital se, se sont demandés s'ils pourront donner des masques à leur agents euh, le, le lundi matin quoi. Mmh. Donc euh, on en était là. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu de la solidarité euh, de particuliers, euh, d'entreprises euh, de, du, du territoire libournais. Qui ont donné beaucoup donné de, de masques qu'ils avaient en stock, des masques d'ailleurs bien souvent périmés. Euh, L'hôpital de Bly, qui n'était pas un hôpital de première de deuxième ligne, euh, a donné un gros stock de masques périmés de, de, de 2009, je crois. Enfin, J'ai plus la date exacte en ah, tête. Ouais. On a eu des masques périmés de 2012-2014 de Bly, donc qui avaient euh, en fait raclé les. Les, les, les fonds de cale, quoi, mmh. en quelque sorte, euh, pour utiliser euh, l'image. Euh, qui avait raclé les fonds de calme, donc, et qui, euh, qui avait retrouvé des, des, des stocks de 2009. Enfin bon, enfin, voilà. C'est euh... ahurissant d'entendre, j'imagine, quand toi tu es soignant et puis quand, quand autour de toi il y a plein de soignants euh, euh, et, et, et vous entendez ce truc-là, alors que vous, vous vivez une période dans laquelle eh ben, euh, euh, on sait dans certains hôpitaux, je ne sais pas si ça a été le cas à, à Libourne, mais certains ont dû se faire des blouses en sac plastique euh, avec des tutos même qui montraient comment se faire des blouses en sac plastique. On a vu euh, des, des solides. Solidarité, euh, ben, tu en parlais exemplaire sur justement des dons de masques et le président il vient de dire aux soignants au personnel des hôpitaux et à tous les français il n'y a jamais eu de rupture et même c'était une volonté qu'il y ait des tensions et que ce soit difficile d'en trouver ben, non mais ça fait vraiment enfin bon déjà les collègues sont pas dupes que mmh. euh, ça et puis euh, je pense que ben, nous on fait un travail dans notre entourage je pense que mes collègues pareil hein, donc pour expliquer aux aux gens qui nous entourent, que, que ce sont des, des, des propos mensongers, quoi, littéralement. Ouais. Euh, bon, maintenant, ça, ça génère forcément de, de, de la colère chez les collègues. Quoi, forcément. Ouais. Alors, l'une des traductions. C'est parce qu'on a vécu. Bon, après, la restriction. La restriction, la restriction on l'a vécu. Il y a tout un tas de collègues, de secteurs qui n'étaient pas en première ligne. À qui on a dit, ben euh, vous n'aurez pas de masque. Donc ouais. euh, on leur a expliqué que n'étaient pas en première ligne euh, en contact avec des patients de Covid. Ensuite, on a permis aux collègues qui étaient avec des patients qui n'étaient pas forcément Covid de porter des masques. Ouais. Et maintenant, la bataille que l'on mène à l'hôpital de Libourne notamment, c'est que l'ensemble des collègues aient des masques sur leur lieu de travail, quoi. Euh, y compris euh, les ouvriers. Euh, euh, les administratifs, etc. Parce que, certes, nous ne sommes pas en contact, enfin, certains collègues ne sont pas en contact avec des patients Covid ou même des patients susceptibles de, de, de porter le, le virus et de manière asymptomatique, parfois. Mais nous, ce qu'on dit, c'est que, ben, y compris avec le déconfinement, euh, des collègues peuvent être porteurs du virus sans le savoir et contaminer euh, L'environnement de travail. quoi euh, Et c'est pour ça que le syndicat Sud, à l'hôpital de Libourne, le 11 mai, jour du déconfinement, a déposé un droit d'alerte pour danger grave et imminent euh, sur ce sujet-là. Ouais. Euh, toi, tu es technicien de laboratoire, toi, tu n'as pas de masque, par exemple. Alors, euh, tu as réussi dans, à en avoir un. Dans notre, voilà, c'est un peu de la bidouille. Voilà. Pour te dire, ah, euh, tout n'est pas très clair. Par exemple, lors d'un CHSCT euh, récent, euh, la direction nous a confirmé que les services qui n'étaient pas en contact direct avec le patient euh, n'avaient pas à avoir de mal. Mmh. Donc, euh, bon, au laboratoire, on est dans une situation un peu particulière, donc on réussit à bidouiller, mais euh, certains services au laboratoire manipulent en quelque sorte l'extension du patient, puisqu'on reçoit bah, des prélèvements de patients. Donc, ça peut être des expressions. Euh, euh, du patient, euh, donc les crachats, des choses comme ça, du sang, etc. Donc, dans certains secteurs, on a des masques, mais dans d'autres, non, mais on se débrouille pour en avoir, quoi. Mais ça, reste, de là. ça reste toujours la débrouille, euh, trois mois après euh, qu'on ait commencé à parler de coronavirus, que des alertes ont été lancées dessus, que les soignants se sont alertés euh, oui. d'une manière générale. Ça reste toujours la débrouille euh, qui oui. reste, euh, et, et tu le dis, certains euh, membres de, de, de l'hôpital de Libourne euh, n'ont toujours pas de masque oui. vraiment attribué, les ouvriers n'en ont pas obligatoirement, etc. Tout à fait. Tout à fait. Ouais. C'est toujours le cas aujourd'hui et euh, la direction l'a confirmé en instance. Donc, euh, cela a fait l'objet d'un PV, hein, donc il euh, n'y a pas de problème. Donc, je, je, je vous en parle assez tranquillement là, sur le sujet. C'est quelque chose d'avéré. Et nous, nous, à Sud, on est allé plus loin donc dans notre droit d'alerte pour danger grave et imminent en CHCP. C'est qu'on a demandé à ce que les salariés soient équipés de deux masques supplémentaires par jour, euh, pour euh, assurer leur sécurité sur le trajet domicile-travail. Parce qu'il faut savoir qu'il y a un article du Code de la Sécu, je crois que c'est le L411-3 du Code de la Sécu, qui dit que euh, l'employeur a une responsabilité en quelque sorte, puisqu'on reconnaît l'accident de trajet, et que l'accident de trajet n'est pas forcément un, un accident de la voie publique. Quoi. Donc, ça peut être euh, en allant euh, chercher ses enfants à l'école, par exemple, euh, parce que le code de la santé euh, de la sécurité sociale prévoit ça aussi. C'est-à-dire que l'accident de, de trajet peut se, euh, peut se matérialiser, y compris quand euh, le travailleur fait un petit détour pour aller euh, euh, pour les choses courantes de la vie, comme aller chercher ses enfants euh, à l'école. Donc nous, on va plus loin à Sud. Et d'ailleurs, on est, on est assez... Euh, on est assez serein sur notre démarche parce qu'on a constaté que, par exemple, à Paris, à la Défense, des employeurs euh, faisaient cette démarche-là, c'est-à-dire donner des masques supplémentaires pour leurs salariés euh, pour, pour le trajet. Alors, euh, on, tu le disais, euh, michael euh, Casimir, donc, tu es membre de Sud Santé Sociaux euh, du côté de, euh, du centre hospitalier de, de Libourne. Euh, oui. Se démarre donc euh, en cette semaine, eh bien, euh, il y a euh, pas mal d'initiatives et de mobilisations à travers le pays euh, et de manifestations. Euh, on peut notamment euh, citer une qui devrait sans doute être importante demain euh, à Bordeaux, euh, devant euh, le CHU euh, Pellegrin, au, au rond-point du, du centre hospitalier Charles Perrins, euh, ce sera donc ce mardi de midi à 15h. Euh, ce que tu dis, toi, avec Sud Santé euh, Sociaux, bien entendu, c'est qu'il est hors de question qu'un deal du type augmentation de salaire, suppression des 35 heures et du statut des fonctionnaires soit dans la balance. Mmh. Tu, tu sens que euh, dans l'idée de ce Ségur qui va s'ouvrir, alors sous l'égide de Nicole Nota, on en reparlera sans doute, euh, ancienne patronne de la CFDT, euh, qui a créé un basculement énorme idéologique au sein de la, la CFDT, euh, on sent déjà qu'il y a cette volonté de dire « bon les soignants c'était bien, c'était sympa, on vous a applaudi, on vous offre même des médailles ». Maintenant, c'est du donnant-donnant. quoi. Vous voulez du salaire, il faut une contrepartie. Toi, tu sens que c'est ça, se ben, ça qui est en train de se jouer C'est ça qui est en train de se jouer, c'est sûr même, puisque Olivier Véran, lors de sa visite à la Salle Pétrière, euh, il y a quelques jours de cela, euh, l'a clairement euh, énoncé comme ça. C'est-à-dire que, euh, il... OK pour les augmentations de salaire, moyennant, ben, peut-être un travailler plus pour gagner plus, et alors, ce qui fait peur aussi, c'est il a il a parlé effectivement de l'assouplissement du statut des fonctionnaires. Donc euh, on, on sait on sait ce que ça va de, ce que ça va donner par la suite. Il est en train d'enfoncer un coin en fait dans la bûche. Euh, il y met il va y mettre le premier coup et après dans dix ans, euh, moi je te, je te mets un billet sur la table que que, que dans dix ans, eh ben le, le travail sera fini quoi. Et puis il y aura plus de statut de la fonction publique, euh, plus de statut des des fonctionnaires quoi. Tu t'attendais à, à, à une, une telle violence à recevoir euh, en disant, bon, bah, vous avez été bravo, enfin, vous avez été vraiment les héros, on vous a fait bravo, on vous a fait des médailles, on vous remercie, euh, la main sur le cœur, et bam, on t'envoie ça dans la tête. Euh, ça, tu t'y tu, attendais d'une telle violence et que déjà, eh ben, ce jour d'après euh, qui est tant espéré ressemble tellement au monde d'avant Ouais, moi, je ne suis absolument pas surpris. Je suis absolument pas surpris, alors parce que je suis un militant quand même, euh, ça fait euh, ouais, une bonne douzaine d'années que je milite maintenant, euh, que j'en ai vu passer, et que, et que j'ai lu aussi euh, la stratégie du choc de Naomi Klein, et que euh, les libéraux, ce n'est pas une première, ce n'est pas une nouveauté, euh, profitent de ces instants de sidération de, de la population, pour euh, passer, ou des travailleurs aussi d'ailleurs, pour passer des euh, réformes, euh, libéral, bien corsé. Quoi. Donc, euh, non, aucune surprise là-dessus. Euh, c'est ce qu'on essaie d'ailleurs de, de, de communiquer dans notre acte et de faire comprendre aux collègues, c'est qu'en face de nous, on n'a pas, pas des anges. Euh, ce sont des personnes très pragmatiques euh, qui iront jusqu'au bout de leur logique, même s'ils si, euh, vont droit dans le mur. Euh, pour eux, ils sont... Certains de leurs bon droits, certains de leur idéologie, voilà, ce sont des gens très dogmatiques et, euh, et qui vont aller jusqu'au bout de leur, euh, de leur logique quoi. Et, et ce qui est tout à fait euh, saisissant, c'est la différence entre des mois, pour ne pas dire des années, de mobilisation du, du secteur hospitalier et puis au milieu de la crise, Olivier Véran qui dit qu'il faudra faire un état des lieux de quelles sont vraiment les revendications, comme si elles n'étaient pas euh, connues euh, du tout. Euh, justement, alors, ces revendications, euh, là, euh, tu en as posé un certain nombre avec le Sud Santé Sociaux. Euh, Peut-être qu'on peut revenir dessus. Il y a, on en parlait tout à l'heure, les augmentations de salaire pour pour tous les hospitaliers, ça, ça semble être une base acquise auprès de, de tous les syndicats déjà. C'est-à-dire que la prime, euh, bon, très bien, euh, d'ailleurs, Franck Olivier de Sud Santé Sociaux nous le disait également euh, la semaine dernière sur la radio. Euh, on ne va pas cracher dessus parce que ça va faire du bien au porte-monnaie, c'est une évidence. Mais ce qu'il faut penser, c'est l'augmentation de salaire. Pourquoi la différence Est-ce que peut-être tu peux l'expliquer pour les auditeurs qui ne la voient pas forcément ben oui, effectivement, bon, pour nous, la prime, euh, la prime, ça gratifie en fait de choses euh, temporaires, exceptionnelles, etc. Donc, ça, ça peut gratifier un risque, voilà, une prise de risque, ça peut gratifier une augmentation temporaire euh, d'activité, euh, alors que le salaire, en fait, le salaire, ça, comment dire, ça, ça gratifie en fait le la valeur du travail quoi que l'on que l'on fait et la valeur des choses que l'on peut apporter à la population quoi et nous c'est ce qu'on demande c'est ce qu'on demande c'est d'être reconnu là-dessus quoi et on le voit au niveau européen et depuis de l'OCDE on est bien en deçà dans la fonction publique hospitalière alors on parle beaucoup des salaires des infirmières mais ça vaut aussi pour les salaires des aides soignants ça vaut pour le salaire des médico-techniques euh, des ouvriers, etc. On est dans un secteur qui est très mal rémunéré, alors que notre notre travail euh, apporte beaucoup de de, de bien-être et de bienfaits pour la population. Et, et c'est ça qu'on revendique, sans compter que dans la fonction publique, il faut le savoir, et dans la fonction publique dans ces trois versants, euh, pas que la fonction publique hospitalière, euh, les prix ne sont pas intégrés dans le calcul des... Des, des cotisations pour la, pour la retraite. Donc, euh, donc, bien souvent, on a des agents qui arrivent à, à la retraite avec des retraites qui ne sont, sont pas à la hauteur de, de ce qu'on a pu apporter à la, à la société. Alors, il y a donc cette volonté de, de revaloriser les salaires, de les augmenter. Et puis, il y a euh, des mesures, j'imagine, qui passent également eh ben, par des changements euh, structurels dans les hôpitaux, changer euh, les politiques euh, sur le lit, les lits, j'imagine, la, la, la tarification à l'acte, ce genre de choses Oui, c'est ça. C'est des grandes politiques euh, qui sont à l'œuvre depuis 20 ans maintenant, euh, à l'hôpital public. Parce que ce n'est pas d'hier, hein, toutes, toutes ces politiques, si l'hôpital en est là aujourd'hui, c'est que depuis, euh, depuis 20 ans, on s'en prend plein la, plein la figure. Quoi. Euh, et donc, c'est, oui, effectivement, euh, euh, la loi HPST, Hôpital, Patient, Santé Territoire, donc ça c'est une euh, en fin bachelot qui avait euh, porté cette, euh, cette réforme, qui... Euh, ni plus ni moins, euh, a introduit ce, ce principe de, de mise en compétition euh, des hôpitaux publics et des hôpitaux privés qui met, euh, qui met vraiment en application la T2A, euh, qui, euh, qui du coup euh, met en compétition y compris les pôles au sein d'un même hôpital. Euh, etc., etc., c'est la politique du virage ambulatoire, donc c'est le tout ambulatoire. Alors bon, il faut que le patient reste le moins de temps possible à l'hôpital parce que ça coûte moins cher à la sécurité sociale. Bon, en fait, c'est tout ça, et donc c'est ces suppressions de lits. Je crois qu'on en est à 100 000 lits depuis 20 ans euh, supprimés, alors que la population vieillit et que par essence, euh, elle une population qui vieillit a de plus en plus besoin d'avoir de, de, euh, des accès aux, aux soins, euh, comme dans un hôpital par exemple. Quoi. Donc c'est tout ça qui est aberrant et qui a fait qu'on en est arrivé là. Et alors on compare souvent la France à l'Allemagne, euh, bon, pour des réformes libérales euh, qui cassent le code du travail, etc. Et là, pourquoi est-ce qu'on ne compare pas la France à l'Allemagne, qui a deux fois plus, trois fois plus de lits de réa euh, et de lits tout court enfin, donc, euh, donc, on voit que ça, ça a été vraiment un choix politique délétère et qui a qui a conduit à cette situation euh, que certains appellent crise sanitaire. Nous, on appelle ça une catastrophe sanitaire, quoi, littéralement. Euh, bon, catastrophe qui a été d'ailleurs euh, pondérée, en quelque sorte, par le, le confinement, quoi. Il faut le dire, hein, parce que ça aurait pu être bien pire s'il n'y avait pas eu le, le confinement, quoi. Euh, avec... Euh... Toutes les, les, les revendications qu'il y a euh, et dont tu viens de parler, avec euh, la, la colère euh, que les, tes collègues doivent ressentir, euh, ben, euh, ne serait-ce que par rapport aux propos euh, d'Emmanuel Macron sur euh, le fait qu'il n'y avait pas de rupture de masque et puis euh, pendant ces semaines et ces semaines de boulot où ça a été euh, galère euh, à travers euh, le pays. Est-ce que tu penses euh, ou comment tu vois euh, les mobilisations à venir euh, qu'il va y avoir cette semaine notamment, est-ce qu'il euh, il peut, selon toi, y avoir un vrai mouvement d'ampleur dans le, dans le monde hospitalier Alors C'est compliqué parce qu'il y a quand même des stratégies qui sont, qui sont à l'œuvre euh, au niveau du gouvernement. Ça a été d'abord cette euh, petite prime là qui a été donnée d'ailleurs de manière assez, euh, assez inégale en fonction des territoires, des hôpitaux, des, des établissements, euh, etc., des agents même. Euh, qui, qui se sont investis dans cette lutte donc ça déjà il y a une tentative de division par rapport à ça euh, ensuite il y a quand même, il faut le reconnaître il y a des médias mainstream qui sont vraiment mais complaisants par rapport au pouvoir et qui font tout pour, pour atténuer la responsabilité euh, du gouvernement et de, et de Macron dans cette histoire euh, il y a donc une réalité aussi euh, cette fameuse vague que l'on a décrite, là, qui n'a pas été de la même intensité en fonction des territoires, donc la, la grogne n'est pas la même partout. Il euh, y a dans certains territoires où c'est encore sous tension et ils sortent à peine de, de cette situation euh, dramatique euh, que, que l'on a tous vue euh, sur nos écrans. Donc, tout ça fait qu'en fait, la grogne n'est pas la même partout. Je pense qu'elle ne va pas s'exprimer de la même manière partout. Euh, mais malgré tout, en Gironde, euh, on va voir demain ce qui va se passer à Bordeaux et puis euh, jeudi ce qui va se passer à Libourne. Qui, je le rappelle, Libourne est le deuxième plus gros établissement de Gironde, avec 3 000 salariés quand même, euh, Bordeaux 14 000. Donc, euh, on va voir ce, que, ce qui va se passer. Hein. Euh, on a quelques indicateurs qui tendent à, à démontrer qu'il euh, y aura du monde. Il mm -hmm. y aura du monde de l'hôpital. Mais pas que de l'hôpital, d'ailleurs. Oui, parce qu'il y a cette volonté d'avoir, euh, aussi de, bah, que la population qui a applaudi, ou, ou pas forcément, en tout cas que la population, ça, dans sa globalité, puisse venir aussi en, en soutien euh, aux, aux soignants et au monde hospitalier pour tout le boulot qu'ils ont, ils ont fourni. Et ça, tu as l'impression qu'il y a euh, la possibilité ouais, de, que des citoyens puissent se, se joindre à, aux différents rassemblements, vu qu'ils se déroulent en plus, il faut le dire, en, entre midi et deux, quoi. Ouais, ouais. Ben, écoute, oui, on verra bien. En tout cas, bon, après on fait attention à la communication qu'on fait parce que bon, il y a quand même des restrictions au niveau des, des rassemblements. Hein. Tu le sais aussi bien que moi. Euh, donc, euh, on veut pas faire n'importe quoi non plus. Euh, euh, bon, donc on verra bien quoi. On a, on a ouais. prévu. Euh, bon, je sais par exemple que sur Libourne, je suis un peu, je, je suis un peu moins au courant de l'organisation sur Bordeaux, mais je sais que sur Libourne. On a prévu plusieurs points de rassemblement. Euh, on a négocié ça avec la gendarmerie, là, qui nous a appelé dans le cadre de la, euh, euh, voilà, de la préfecture euh, et du dépôt de rassemblement qu'on a fait. Donc, euh, oui, on espère qu'il y ait du monde, c'est sûr, mais on n'a pas fait non plus un, une communication euh, extrêmement large. Voilà, on, on fait attention à ce qu'il n'y ait pas de... Le débordement et puis pas mettre en danger trop les. les... C'est surtout nous, la crainte, c'est la population. Voilà. Nous, si tu veux, à l'hôpital, euh, on sait comment se protéger du Covid, on le vit tous les jours. Donc, c'est ce que j'ai dit aux gendarmes au téléphone euh, samedi. Je lui ai dit, bon, voilà, bon, moi, je vais pas expliquer à mes collègues euh, comment se, euh, se protéger du Covid. Vous comprenez bien Il m'a dit, oui, bon, effectivement. Euh... Mais bon, on va faire les choses, on va essayer de faire les choses dans les règles. Il hein. n'y a pas de problème. Hein, on veut... <coughs> On veut que ce rassemblement soit une réussite, que ce soit pas un, un mauvais souvenir pour les collègues qui, euh, qui sortent pas souvent, donc mmh. qui, qui se mobilisent pas souvent. Et là, on sent qu'ils qu voudraient se mobiliser. Donc, euh, donc voilà, on, on veut que ça se fasse bien et on veut euh, réitérer ensuite, justement, euh, ces, ces événements. Quoi. Mmh. Donc, euh, parce qu'on pense que, si tu veux, les, on, on va peut-être parler du Ségur, là, mais donc, ouais. il s'est ouvert aujourd'hui. Et, euh, et on, ça nous poursuit. En tout cas, on pense que euh, le rapport de force, il doit se construire dès à présent, parce que ça va aller très vite apparemment. Ils ont établi un agenda des, de la négo euh, qui est assez ramassé dans le temps. Euh, ils voudraient finir euh, fin juillet. Donc, euh, ce n'est pas fin juillet... C'était maintenant qu'il faut montrer euh, l'état des forces du monde hospitalier pour peser euh, dans, dans cette balance. Ben, l'état des forces... Euh, dès à présent, je ne dirais pas ça comme ça, en fait, parce qu'on on sait qu'à l'hôpital, il y a quand même une part un peu d'inertie. Comme je te disais, ce n'est pas, euh, pas, pas un milieu de travail qui, qui se mobilise très facilement. Par contre, quand il part, il part. Voilà. Quand, euh, quand, la, quand ça prend, ça prend. Mmh. Et après, euh, ben après c'est... On verra bien, mais en tout cas, l'idée, c'est de de commencer la construction dès à présent euh, pour, pour être prêt et fort sur des temps forts de négociation. justement. Donc là, on, on essaie de le faire partir assez tôt. quoi. Ce, ce Ségur, euh, pour toi, il peut avoir vraiment une, une valeur de, euh, de transformation de l'hôpital Il peut vraiment servir à, à transformer euh, en profondeur les, les, les politiques de l'hôpital C'est ça pour toi euh, l'ambition qu'il doit avoir ben, Ça peut avoir cet effet-là si on a la main sur la négociation. Et pour avoir la main sur la négociation, il faut avoir le rapport de force. Et pour avoir le rapport de force, il faut convaincre les collègues que c'est dans l'action collective, euh, la lutte, euh, qu'on peut y arriver. Il n'y a pas de secret. Hein. Enfin, je veux dire, euh, rien ne tombera euh, du ciel comme ça euh, par enchantement. Hein. C'est mmh. pas vrai. On ne peut pas raconter ça aux collègues. Il y, y a... Euh... Parmi euh, moi, c'était une des tribunes qui m'avait marqué au début du confinement, euh, il me semble, c'est par un, un sociologue qui s'appelle Nicolas Henques, qui euh, remettait euh, en place eh bien, le fait que euh, dans, cette, euh, dans ce moment du, du, du confinement, tout avait été décidé d'un point de vue scientifique et médical euh, par euh, le conseil scientifique qui avait euh, autour de Macron, euh, en faisant fi de plein d'instances locales euh, démocratiques qui auraient pu décider. Et lui, il disait... Euh, c'est une défaite de la démocratie sanitaire. Est-ce que pour toi dans tous les cas, dans... Alors, ça ça à mettre aussi en parallèle avec une pétition qui a été lancée par quelqu'un à côté de, de Limoges, deux médecins, un médecin généraliste et un qui est en, dans l'hôpital de, de Limoges, euh, qui disait justement qu'il faut que ce soit les patients, les usagers et les soignants qui puissent aussi donner la manière dont on fait de la médecine et, des, et dont on traite en France. Tu crois que toi aussi, il y a un déficit de démocratie Et comment ça peut passer euh, dans l'hôpital Évidemment, bah, nous, à Sud Santé Sociaux, c'est ce qu'on dénonce depuis euh, pas mal d'années, hein euh... Et qu'on veut plus de démocratie dans les établissements sanitaires, dans les hôpitaux publics. Euh, on le voit, c'est vrai qu'à à toutes les échelles en fait, de, de décision et d'exécution des décisions, euh, on, on, on a vu effectivement qu'on on, on a été dépossédé de ces tout petits outils de démocratie que l'on avait. Euh, qui n'étaient pas nombreux, mais alors là, qui sont encore, plus, euh, encore, moins, encore moins nombreux. Quoi. Et moi, je le vois au, à l'échelle locale, hein, dans, dans mes instances, dans mon établissement, la direction fait fi de plus en plus des, de la vie des représentants du personnel. C'est clair, net, précis. Mmh. Aujourd'hui, on a des technocrates qui sont en commande et qui appliquent euh, stricto-sensus, les directives de PRS qui sont les préfectures de santé euh, voilà, et euh, dont euh, les ordres découlent directement euh, du ministère de la santé et de l'état donc wow. et puis pareil au niveau à, à une échelle plus plus élevée donc au niveau des ministères nous nos camarades euh, nous euh, régulièrement nous disent que euh, oui ils sont confrontés à la, aux mêmes situations à tel point qu'il y a eu des épisodes de boycott des instances nationales, nous aussi au niveau local, donc on en est là. Et les boycotts, pas que dessus, hein, ça a été, euh, les instances ont été régulièrement boycottées par un panel, à, un éventail assez large d'organisations syndicales. Quoi. Alors, ce Ségur de la santé se fera euh, sous euh, la, la tutelle, on pourrait dire, de, de Nicole Nota. Euh, on le disait au début de cet entretien, euh, Michael, euh, qui a été l'ancienne dirigeante de la CFDT et qui a fait euh, basculer idéologiquement la CFDT euh, euh, d'un syndicat eh bien, qui était euh, beaucoup sur la question d'autogestion hein, et, et pour arriver sur un syndicat qu'on dit euh, réformiste euh, mmh. poliment euh, aujourd'hui. Euh, D'ailleurs, euh, il faut rappeler que... Une partie de, de Sud est une scission de, de, de la CFDT, euh, notamment, hein, par ailleurs, quand il y avait déjà eu commencé à y avoir un, un virage euh, idéologique. Euh, euh, toi, est-ce qu'il faut se cristalliser sur le fait que c'est Nicole Nota qui va être aux manettes euh, de ce Ségur de la santé Est-ce que pour toi, ça a eu une importance particulière, que ce soit euh, une, une syndicaliste, euh, mais de, de, de ce bord-là qui soit placé, ou alors euh, le rapport de force il se jouera autrement ouais j'ai pas trop réfléchi à la question alors ceci étant ce que je peux dire tout de suite là à chaud bah, c'est que bah, ça envoie un, un message clair quoi enfin je veux dire c'est euh, pour moi c'est une perche qui est tendue à la d'été. Euh, c'est une stratégie qui est éculée depuis pas mal de temps euh, c'est-à-dire que bah, ils vont casser euh, entre guillemets, le front syndical. Je ne sais pas s'il y a vraiment un front syndical parce qu'il s'est quand même pas mal effrité depuis euh, depuis quelques mois et oui, depuis quelques mois. Donc, euh, bah voilà, on va revenir dans des codes qui sont connus, euh, mmh. de ci, de là ouais je je sais pas trop quoi dire moi je je fais pas confiance euh, ça fait longtemps que je fais plus confiance à ces gens-là et que je suis persuadé que c'est malheureux à dire hein. moi je préfère éviter de dire ça hein. clairement hein. mais c'est par des rapports de force hein, que, que ça va se jouer hein. donc euh, ça il faut que les collègues ils en soient conscients hein. et que tout le monde en soit conscient hein. je je me fais plus d'illusions sur euh, sur le dialogue social pour moi c'est pour moi c'est un simulacre hein, de mm. De dialogue, quoi. Qui a cru à un moment à euh... ça Comment Qui a cru à un moment euh, Pas vraiment. Non. <rire> pas... <rire> j'y ai jamais procru parce que j'ai un... un bagage politique, on va dire. Ouais. Euh, euh, bon... Voilà, qui fait que euh... bon, je suis assez lucide sur, sur tout ce qui se joue euh, sur ces sujets-là. Non, non, j'y crois pas. Voilà. Alors donc, du coup, pour, les, pour ce les... rapport de force, il y, les, il y a les mobilisations qui vont venir. Euh, on va d'ailleurs les, les, les donner. Euh, il y a donc ce mardi de midi à 15h, euh, au rond-point euh, du centre hospitalier Charles Perrins, ce, ce rond-point qui rejoint euh, Charles Perrins et les urgences des adultes de, de Pellegrin. Oui. Euh, C'est donc du côté de Bordeaux. Il y a une autre mobilisation jeudi, euh, une à Bordeaux, une à Libourne. Euh, pour celle de, de ce mardi, euh, le Sud Santé euh, Sociaux, j'imagine, appelle tout le monde à aller à Bordeaux, même les Libournais. Euh, s'ils ouais. euh, peuvent se, se déplacer euh, tant mieux euh, et donc jeudi il y a une mobilisation devant le CHU euh, au Lévesque euh, au rond-point de l'entrée principale c'est pareil entre midi et 15h et en même temps pour euh, utiliser une expression euh, digne du président le centre hospitalier de Libourne là également où il y aura un rassemblement au rond-point de l'entrée Robert Boulin euh, c'est entre midi 30 et 15h c'est bien ça Ouais, c'est ça. On a voulu. Euh, c'est une initiative qui part d'ailleurs de suites santé sociaux, hein, euh, au niveau euh, du CHU de, de Charles Perrin et de Libourne. Donc, euh, on a proposé hein, dans nos établissements respectifs euh, de travailler ça en intersyndical. Euh, on voulait être respectueux en fait des réalités de terrain, euh, c'est-à-dire qu'on n'a on pas voulu faire quelque chose tout de suite de centralisé. Euh, on a voulu voir, prendre un peu la température, euh, euh, savoir comment ça allait se passer dans chaque établissement. Et puis après, bah, alors nous, ça c'est la culture à Sud. Hein. Mmh. Euh, pendant les rassemblements, euh, on demandera aux collègues ce qu'ils veulent faire par la suite, quoi. Alors, on aura des propositions à faire, c'est clair avec notre expérience syndicale. Mais bon, voilà, on veut, on veut qu'il y ait des discussions avec les collègues, on veut savoir ce qu'ils veulent faire, euh, ce qu'ils envisagent. Quoi. Très Et... bien. Et... Ouais. Mmh. Est-ce que tu voulais ajouter un, un mot peut-être pour conclure oh. <rire> Sur l'enjeu du, du Ségur de la santé ou sur les jours à venir ou, ou sur les soutiens Il y a peut-être des, des choses qu'on qu n'a pas signalées sur les soutiens à faire Ouais, bah moi je, moi, je pense qu'il y, y a quelque chose qui, qui est en train de se passer de, de profond, de fondamental. Il y a, on est vraiment, je pense, à la croisée des chemins, mais, mais pas qu'au niveau de la santé. Quoi. Euh, il y a un truc qui se passe là. Euh, je ne sais pas s'il y a une prise de conscience au niveau de la population. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des choses, mais qu il, qu il, y a eu, il y a déjà eu certaines choses qui se sont produites avant. La loi travail, les gilets jaunes les retraites, on sent qu'il y a toujours une combativité, euh, on sent qu'en face de nous, on a un pouvoir, le pouvoir de l'argent, le pouvoir médiatique, le pouvoir politique euh, bourgeois qui est en train de, de, de trembler, disons-le. Ils ne sont pas confiants, hein, ils sont pas sûrs d'eux, parce qu'envoyer euh, un système répressif comme ça euh, frapper fort, euh, ce n'est pas, pas innocent, ce n'est pas anodin. Donc, euh, on sent qu'ils ont peur, on sent qu'ils essaient de canaliser tout ça, toute cette effervescence euh, sociale. Euh, et donc, moi, je me demande si on si ne vit pas aujourd'hui un tournant. Euh, et j'ai l'impression qu'ils qu le savent et qu'ils euh, qu font tout, là, ils mettent tout dans la balance pour, euh, pour empêcher qu'il y ait ce, ce tournant, euh, qu'ils soient en leur défaveur. Euh, et donc, euh, moi, je me demande si ces mobilisation dans la santé pour eux, c'est pas une grosse épine dans le pied, parce que ça pourrait être justement, et euh, eh bien en fait le, le, le catalyseur ou en tout cas le, le ciment peut-être euh, d'une convergence qui, qui, qui, qui est en train de, de poindre. Euh, voilà, parce que bon, c'est vrai que les soignants euh, ont dit ben, les applaudissements, c'est bien. Maintenant, ben, on aimerait avoir votre soutien. Ben, peut-être que ce soutien, il va prendre forme là, euh, dans les jours, les semaines, les mois à venir. Et qu'en et qu en fait, ce soutien, ça pourrait, être, ça pourrait se transformer en convergence. Euh, ce qu'on attend depuis, euh, depuis des années, peut-être que ça va se matérialiser dans, dans cette lutte pour un service public essentiel euh, qui va prendre peut-être un... Euh, une revendication plus large parce que qu'est-ce qu'il y a derrière l'hôpital public il y a la sécurité sociale il y a, il y a tout ça quoi donc euh, la sécu c'est euh, les trois versants de la sécu c'est euh, l'assurance chômage c'est l'assurance vieillesse c'est l'assurance maladie alors après il y a la branche pour la famille aussi euh, avec les APL enfin, je crois, hein. enfin, je ne si, mmh. dis pas de bêtises donc euh, donc, ça peut être, après, une revendication plus large. Et nous, à Substanties Sociaux, on appelle à cet élargissement à, depuis un petit moment. Hein. Je pourrais ressortir des tracts, notamment ouais. sur les retraites. Hein. Je, Je me souviens qu'on avait fait un entretien où on en parlait, justement, de, de ces oh, bourges de voilà. la CQ, donc. Tu vois Donc, nous, on n'a pas bougé notre, notre position. Je pense que c'est un combat beaucoup plus large et euh, bon, bah on espère que que tout le monde va en être conscient qu'aujourd'hui, c'est ça aussi qui se joue. Ce n'est pas seulement l'hôpital, ce n'est pas seulement les salaires, c'est euh, un tout, c'est un projet de société en fait, plus solidaire, plus, euh, euh, euh, plus juste. Voilà. <rire> eh ben, c'est un beau mot de la fin en tout cas. Merci beaucoup. Merci, merci Xavier. Euh, Michael Casimir. On rappelle que tu es de Sud Santé Sociaux et euh, que tu es au centre hospitalier de Libourne comme technicien de laboratoire. Merci encore. Merci beaucoup. Merci, Xavier. C'est toujours un plaisir.